Quand il luche, qui est où, c'est luche. Réveillon, tout va drume bira pour les reconnaître. Et que gadic va alstar. Az al far do jar, mobatou zouk ou tamir vexer fatéda. Telasina fatir boumafa. Disoquel jari. Va gadic isou ve gadic basouka mau bira rouit. Vasine fou bidou vo chetanéon vapilou da Bata pilou da tiretela ki gruis san wida vama. Souka gujontik gamot vapilou da al vilunder. Adim vagadik sveigadik al bidou. C'est gin Fouche, moi et Pilou de Fauli, Benje, relapive qui renne sous le cadre de plina, falla moi et piluda. Qui est qui la pive, va gentil que tout ça, oui, nous mène à et prière de la terre de l'eau. Pour nous soyons la Inntigiiv pokebira bira, pilotu da albetave. Nekewangiiv koegruiz sand dota. Sanun tal a la yeha inch zoud. Ede to krafolout ba bat to krafol batliz rovo far Van stanon talas la fulani. Su mal savenière. C'est de mes bopisha, piluda pouva corzosukère. Neke van Zar Batse stanon non talayas a la yeha. Inazo kan Va ou s'y soit à ce Mamie Mami, où doué papa